Des changements à votre routine quotidienne pourraient chambouler votre, votre horaire, ce qui pourrait provoquer des bouleversements et des tensions nerveuses. Le rythme de vie normal augmente et vous pourriez avoir un sentiment troublant de toujours devoir vous rattraper. C'est très recommandé durant cette période d'avoir recours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 Pour ces personnes, même votre gentillesse serait perçue comme une faiblesse. Faites attention à ne pas les permettre de euh, profiter de votre humeur trop généreuse. Samedi et dimanche, la lune sera dans le lion, votre deuxième maison.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 Il y aura aussi une pleine lune dimanche dont j'ai parlé en détail dans les prévisions mensuelles. Alors, je vous invite à consulter euh, la vidéo de votre signe. Donc, je demande votre soutien de la chaîne, aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.